Au train de Corcovado, c'est le train qui monte euh, jusqu'à la fameuse statue du Christ rédempteur qui surplombe la ville de Rio Janeiro, la statue culte. Je vais te faire un petit, une petite vidéo de, de la montée en train jusqu'à jusqu la statue euh, du Corcovado. Alors le train redescend. quand même hein joli. <rires> On va je crois. Voilà, on a attendu l'autre. Ah, ils sont tout neufs, hein, leurs prince la nouvelle génération. Et voilà, après quelques escaliers, je pense qu'elle est tout au bout de la, de la jetée, là, mais euh, une petite vue sur une petite vue sympathique avec un grand monsieur qui nous observera. Et scène. Et voilà, embarque avec moi dans le train. Gourcovado, on redescend. A ah, du. Alors je vois l'aiguille d'ici, on est à 15 km/h. <rire>